Je suis Mylène, je suis conseillère en séjour à Anglette Tourisme. Je m'appelle Christophe Arny, je suis chef de projet TIC et usage numérique à la mairie d'Anglet. Je suis François Hiriart, je travaille au service promotion, communication, internet de l'office de tourisme d'Anglet. Ce qui était disponible en termes de cartes numériques, voire cap papier et, je dirais souvent, et même la cartographie était l'apanage d'opérateurs de, de l'État, hein, tels que l'IGN. Que Mais ces systèmes-là ne nous, nous, nous satisfaisant pas et n'étant pas forcément assez réactifs par rapport à nos besoins, donc c'est pour ça que nous sommes retournés vers, vers la solution qui était proposée par Territorio, qui était une solution qui s'appuyait sur OpenStreetMap, qui est donc une solution cartographique libre, ce qui collait aussi un petit peu à la philosophie de, de, de nos développements dans le numérique. Effectivement, on avait besoin de présenter de nombreux jeux de données, certains pouvant venir de notre SIG, hein, bon, comme quelques équipements, quelques, je dirais, les toilettes, diverses choses. Mais on avait également quand même un petit souci, qui était de retrouver certains jeux de données qui n'étaient pas forcément exploités par la collectivité, ça pouvait être aussi des, des équipements ou, ou des points d'intérêt qui étaient relevés par nos concitoyens ou les visiteurs de la ville. Et c'est vrai que c'est là que OpenStreetMap euh, ben, nous est apparu assez pertinent, puisque finalement, euh, outre d'être un outil dans lequel on pouvait diffuser et afficher des données, c'est également pour nous une ressource de données et une façon de pouvoir récupérer des données que l'on n'aurait d'ailleurs probablement pas travaillé et ça nous a permis aussi également d'enrichir euh, nos fameux jeux de données. Puisqu'aujourd'hui on est à la louche sur euh, quelques 80 ou un peu plus de 80 jeux de données. Que ce soit pour l'angloïde ou pour le visiteur, cette vision segmentée ville ou office de tourisme n'avait pas beaucoup de sens. Donc, euh, puisque les jeux de données, certains jeux de données que la ville pouvait produire pouvaient intéresser les visiteurs, certains jeux de données que l'Office de tourisme pouvait produire euh, ou, euh, je dirais, ou, ou alimenter, euh, ben, ben, pouvaient aussi intéresser les Anglois, hein, puisque les Anglois sont nos premiers visiteurs. Nos agents d'accueil se sont euh, appropriés l'outil, notamment ici à la Chambre d'amour, dans notre bureau d'accueil, où, où on a vraiment beaucoup de, de passages. Et euh, enfin, les, les, les agents d'accueil euh, ont utilisé beaucoup le, le, la cartographie territoriale pour renseigner et ensuite pour euh, renvoyer sur le terrain les, les utilisateurs avec leurs leur plans sur leur smartphone. J'ai intégré le projet parce que je suis à l'accueil et du coup en direct avec les visiteurs et leurs attentes. Et cette carte finalement interactive, elle nous sert au quotidien par rapport à des demandes très spécifiques des gens qui veulent faire une promenade, euh, mais on peut leur sortir une promenade adaptée via cette carte interactive. Donc on utilise cette carte avec un petit QR code comme ça, quand les gens sont assez autonomes avec leur smartphone ils peuvent du coup retrouver tous ces éléments sur la carte interactive ou sinon nous à l'accueil du coup ça nous permet de leur sortir une version papier avec tous les éléments qui apparaissent sur un fond de carte classique. D'autres fonctionnalités nous ont interpellés comme la notion de zone de projet par exemple pour présenter un projet d'aménagement une requalification urbaine, euh, des travaux, euh, également pourquoi pas des parcours sur les enjeux touristiques. Hein. Je pense euh, avant la saison prochaine, euh, nous aurons un, un plan papier. Enfin, le projet est de sortir un plan papier euh, qui soit en relation avec tous ces jeux de données là et euh, qui, qui, qui puisse être utilisé aussi sur le terrain et qui remplace notre ancien plan papier euh, que nous utilisons toujours euh, énormément quand même. Voilà, et, et tout ça, il y a un outil qui était quand même qui nous permettait quand même assez simplement euh, de mettre en œuvre ces, je dirais, cette offre pour le citoyen et pour les visiteurs euh, et notamment qu'il soit facilement utilisable par des contributeurs lambda puisque c'était ça euh, aussi un petit peu l'intérêt c'est pas avoir à faire appel à un spécialiste du SIG aujourd'hui on peut tracer une zone on peut euh, y implanter des, des POI on peut voilà des, développer euh, euh, parler de budget, présenter, je dirais quand même d'une façon exhaustive, les projets de ville qui, qui soient futurs ou, ou réalisés.